Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo Alors, tout début mai 2019, Sony a commercialisé une nouvelle gamme d'enceintes portables. Et donc concernant cette nouvelle gamme d'enceintes, j'ai donc déjà réalisé une vidéo concernant le plus petit des modèles. Et vous pouvez retrouver la vidéo juste là en appuyant sur le petit i. Et dans cette vidéo, ça va donc concerner un autre modèle qui est donc la SRS-XB22. C'est une enceinte avec un gabarit équivalent à tout ce qui est JBL Flip 4 et les Ultimate Ears Boom 2 et Boom 3. Et dans cette vidéo, je vais donc réaliser la présentation de cette enceinte. Allez, c'est parti Donc voici l'enceinte Sony SRS-XB22 et on va tout d'abord faire un petit tour de l'emballage. Donc sur la face avant on y voit une image du produit sur la face arrière, on y retrouve les indications techniques. Comme c'est indiqué, l'enceinte est étanche à l'eau et à la poussière et résistant au choc. Elle a une autonomie d'environ 12 heures. Il y a un mode Party Booster, alors ça a l'air d'être quelque chose pour s'amuser avec l'enceinte avec des jeux de son et de lumière. Il y a le mode Party Chain sans fil, donc jusqu'à 100 enceintes interconnectées entre elles. Elle a la fonction d'assistant vocal et permet également de téléphoner si l'on est connecté à son smartphone. Elle se recharge par USB. Elle est résistante à l'eau de mer. Il y a un mode Live Sound et on peut se mettre en mode stéréo en interconnectant deux enceintes entre elles. Alors quelque chose de très intéressant comme c'est indiqué sur le côté de la boîte, il y a une application qui s'appelle Music Center de chez Sony. Et donc cette application va permettre d'effectuer certains réglages sur l'enceinte et d'améliorer l'expérience d'utilisation. On verra ça plus en détail pendant la vidéo. Allez, je vais donc maintenant passer au déballage de cette enceinte. Donc à l'intérieur, on y retrouve l'enceinte SRS-XB22, un guide d'utilisation express, le guide de référence en plusieurs langues, le papier de garantie, un papier de rappel pour l'enregistrement en ligne de son enceinte, une notice concernant le mode party booster et enfin le câble de recharge USB vers micro USB. Alors une fois déballé, ce que moi je constate c'est que la finition de cette enceinte est assez propre, les plastiques utilisés sont de bonne qualité, la grille frontale est en tissé donc ça c'est plutôt pas mal sur la face arrière on voit plein de petits trous qui en fait laissent apparaître à l'intérieur un haut parleur passif qui va donc permettre une meilleure restitution des basses fréquences alors globalement je trouve que le design de cette enceinte est plutôt joli par contre ce que j'aime un peu moins c'est cet effet un peu cranclé de la partie lumineuse voilà donc c'est sur la partie supérieure et la partie inférieure donc on voit que la partie blanche est cranclée. et franchement je trouve ça un peu dommage ça fait un peu cheap pour ce type d'enceinte je pense qu'ils auraient mieux fait de mettre quelque chose de lisse comme on peut voir en fait sur la les parties latérales donc là c'est totalement lisse donc au niveau du design je trouve qu'il ya juste ça qui est un peu dommage sur la partie supérieure ici on va donc y retrouver certains boutons tels que le bouton d'allumage et qui va servir aussi à l'appairage, les boutons pour le volume plus et moins le bouton pour le play pause et raccrocher décrocher le téléphone et le bouton live sur la face arrière on va y retrouver donc le slot il va donc laisser apparaître les différentes connexions possibles, telles que la prise de recharge, une prise d'entrée audio en mini jack, et il y a également d'autres boutons dont on va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Sinon, comme d'habitude, pour ce type de slot, il faut bien évidemment penser à bien bien le refermer pour être sûr de l'étanchéité de l'appareil. Alors je vais donc maintenant passer plusieurs jours en compagnie de cette petite enceinte, et on se retrouve donc juste après ça pour la suite de cette vidéo. Je vais donc maintenant passer au test audio de cette enceinte et pour réaliser ce test je vais donc placer mon micro à environ 1 mètre de distance de l'enceinte et je vais maintenant passer plusieurs morceaux de musique. Alors au début je vais l'indiquer dans la vidéo donc il y aura des morceaux à mi-volume puis après je ferai un test au volume maximum afin de pouvoir entendre s'il y a de la distorsion ou non à haut volume. on entend clairement qu'arriver aux trois quarts du volume ça commence un peu à saturer quand même. Je vais activer le mode live pour écouter la différence. voilà donc j'ai fait euh, bien sûr bien plus d'essais que ce que je vous présente donc en vidéo mais en tout cas c'était pour vous faire écouter un peu le rendu et la qualité audio de cette enceinte pour le coup moi je suis vraiment assez bluffé la qualité audio elle est vraiment très bonne je trouve, il y a une très bonne présence d'aigu et de médium, les basses alors là le mode extra basse est activé pour la présentation dans la vidéo et donc le rendu des basses est vraiment très très bon vraiment euh, quand on est à mi volume et eh bien il n'y a pas besoin d'aller plus loin, on a déjà une très très bonne qualité, par contre comme on peut l'entendre, lorsqu'on dépasse les trois quarts du volume, et eh bien ça commence à saturer, et puis on a une perte au niveau de la qualité des basses, et ce qui est tout à fait normal vu la taille de l'enceinte. Et pour ce qui est du mode live, alors là pour le coup, moi je suis pas vraiment très fan, il est indiqué dans la notice que ça permet d'obtenir un son qui est réparti uniformément tout autour de l'enceinte, donc un son à 360 degrés, mais pour le coup, moi je trouve que ça fait que atténuer les basses, créer une espèce de reverb supplémentaire, euh, moi je suis pas fan puisque je trouve que ça dénature un petit peu le son, et donc je préfère l'utiliser en mode normal. Bon, je sais pas pour vous, mais en tout cas, avec la chaleur qu'il fait, moi j'ai super soif en ce moment. Ah tiens, ça me fait penser. C'est l'occasion de la tester dans l'eau. Il fait beau, je vais la plonger dans l'eau, on va voir ce que ça donne. Alors ça fait maintenant quelques minutes qu'elle est dans l'eau, donc là on va la sortir. Alors par contre, j'ai vraiment l'impression qu'il y a pas mal d'eau qui reste à l'intérieur, donc je vais essayer de, de bien la secouer parce que là, euh, il y a l'air d'avoir pas mal d'eau. Alors par contre, je vais bien la secouer. Voilà. Ah, il y a pas mal d'eau dedans. Par contre, ce que je trouve bizarre, c'est qu'elle a l'air d'être éteinte. Alors je vais regarder quand même s'il n'y a pas d'eau de qui est passée par l'intérieur du capot. Mais en fait, euh, non, même pas. Donc la petite goutte qu'on voit, c'est juste parce que j'ai ouvert avec mon doigt, mais il n'y a pas d'eau qui est passée à l'intérieur et elle est éteinte. Donc, elle a plus l'air de fonctionner. Alors je sais pas si ça se voit, mais en fait, quand je branche, ça s'allume, mais avec euh, pas de la luminosité maximale pour la, la petite LED. Puis ça clignote, quoi. Oh, c'est trop bizarre. Et pourtant, il n'y avait aucune trace d'eau dans cette partie. Hein. Aucune trace d'eau de... qui est rentrée. C'est-à-dire que l'eau a dû rentrer par autre part dans l'enceinte dans Et que bah, du coup elle est complètement HS Alors je vais essayer de la laisser charger comme ça Je suis pas sûr que ça charge mais on va essayer Je vais la laisser charger comme ça un petit moment pour voir si ça, si ça fonctionne Bon bah en tout cas le verdict est clair et net Elle est morte Ça charge plus Je crois qu'elle est complètement morte Elle ne s'allume plus En tapant dessus Tout à l'heure il y avait... La petite lumière qui s'allumait mais là elle s'allume même plus C'est bien dommage Elle est bonne pour la poubelle Alors maintenant je vais regarder un peu ce qu'il en est avec cette euh, Enceinte Sony XB22 Donc après euh, la petite chute dans l'eau Bah voilà donc euh, euh, Si j'essaie d'allumer ça ne fonctionne toujours pas Donc là je l'ai laissé euh, brancher toute la nuit Tiens d'ailleurs ça clignote un peu là Oh c'est bizarre Ça clignote en charge Alors qu'il n'y a même pas de recharge en cours Ah oh, tiens là aussi ça clignote maintenant Bon, donc il y a vraiment un comportement bizarre. Donc là, je vais réessayer en branchant, voir ce qui se passe un peu. Ah là, ça s'allume correctement. Là aussi. Mais bizarrement... Euh... Voilà quoi, c'est... Quand j'appuie, ça se met à clignoter. Bon, elle est complètement HS. Alors, je viens d'essayer de refaire quelques essais hors caméra pour essayer de la faire fonctionner, puisque avec ce problème là, euh, d'avoir été dans l'eau, donc elle n'a pas apprécié. Je sais pas si on peut le voir correctement au niveau de la caméra. Donc là, euh, les lumières, celle du haut, elle éclaire moins que celle du bas. Bon, ça, c'est une chose. Ici, elle s'est allumée toute seule mais vraiment toute seule hein. et puis le bluetooth se met à rechercher donc euh, j'ai réussi à connecter tout à l'heure mon téléphone dessus par contre impossible d'avoir de la musique et puis ça s'est déconnecté quasiment tout de suite après donc c'est je pense que c'est complètement hs à ce niveau là là au niveau de la recharge batterie donc si je débranche bien là en fait on voit que ça continue euh, d'essayer de charger euh, dans le vide voilà donc il se passe rien et puis bah si j'appuie sur le bouton pour essayer d'éteindre voilà clairement il n'y a plus du tout aucune réaction les boutons, c'est fini. Donc là, euh, bah, je pense que... Tiens, d'ailleurs, le bouton de recharge s'est éteint. Ah bah, il se rallume. Oh là là, regardez-moi ça. Ouais, elle est morte. Ouais, je pense qu'elle est HS, c'est toi. Et ouais, l'enceinte Sony est morte. Ça clignote bizarrement. Voilà, bon, bah il n'y a plus qu'à retourner ça en SAV. Voilà, bye bye et la SB22. Voilà, on se retrouve donc maintenant pour le verdict final concernant cette enceinte Sony SRS-XB22. Et donc du fait que cette enceinte soit tombée en panne après avoir réalisé un essai en la plongeant dans l'eau, eh bien je n'ai pas pu euh, réaliser la totalité des essais que je voulais faire, c'est-à-dire je n'ai pas pu réaliser la partie autonomie comme il faut, et je n'ai pas pu tester l'ensemble de toutes les fonctionnalités de cette enceinte. En tout cas, je tiens quand même à apporter une conclusion par rapport aux essais que j'ai pu réaliser, et sur ce que j'en pense. Alors tout d'abord par rapport à l'ergonomie de cette enceinte, donc je la trouve vraiment très très bonne l'ergonomie, le design, il est plutôt sympathique, malgré certains petits éléments qui, moi, vont me déplaire, euh, tels que sur cette bande blanche, l'effet un peu crantelé voilà je pense que vous l'avez entendu ainsi que la grille tissée puisque au niveau de l'assemblage je trouve que c'est pas nickel nickel mais ça reste quand même très correct un gros point très intéressant c'est l'application music center de chez sony qui est disponible sur les stores de vos smartphones et donc cette application va vous permettre de réaliser pas mal de choses donc là j'ai donc téléchargé l'application music center sur l'apple store parce que je suis sous iphone donc je vais ouvrir l'application voilà donc une fois que l'application est ouverte et qu'elle est connectée à votre votre enceinte vous avez plusieurs menus donc si vous voulez rajouter vous appuyez sur plus et donc là vous avez euh, vous allez être guidé pour pouvoir justement appairer une nouvelle enceinte via le bluetooth donc là il y a le menu donc on a ma bibliothèque donc là il y a toute la liste de lecture de toutes vos musiques etc vous pouvez trier donc comme c'est indiqué vous avez une partie euh, qui permet d'ouvrir une application directement donc ça ça se paramètre donc là je, je reviens en arrière Donc là par exemple c'est YouTube qui est configuré, vous pouvez mettre bien évidemment autre chose, il suffit d'aller dans le menu réglages et de choisir l'application que vous voulez associer à ce bouton. Là dans réglages, donc là par exemple réglage du son, on va dans son de Mode, là donc moi j'ai utilisé base, donc il y a plusieurs modes, vous pouvez régler un égaliseur, donc ça c'est super pratique. Vous pouvez également régler l'illumination, donc là il y a plusieurs modes disponibles, donc là à vous de regarder ce qui vous plaît le plus vous pouvez carrément éteindre les lumières si ça vous enchante et puis ça vous fera économiser de l'énergie donc en parlant d'énergie donc le menu power Option. Donc là, vous avez euh, plusieurs, plusieurs options il y a d'autres réglages pour régler par exemple le codec bluetooth voilà et puis il y a la partie euh, le booster donc là bon je peux vraiment tester ce truc là euh, je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt donc là si vous cliquez sur le, sur le, ce bouton là vous allez lancer du coup euh, directement la vidéo sur youtube concernant euh, l'utilisation de cette, euh, cette fonctionnalité là. Donc pour le coup moi euh, vraiment c'est quelque chose qui m'a vraiment pas intéressé. Voilà je vais donc revenir dans l'application. Voilà et donc après donc si vous voulez euh, grouper plusieurs enceintes, donc euh, soit en mode stereo, soit en partie chain, donc il y a plusieurs enceintes connectées entre elles. Et voilà et donc vous avez ce bouton là qui vous permet ici de pouvoir régler le volume. Donc voilà il n'y a pas la possibilité par contre de faire du play pause et changer les pistes. Euh, voilà sauf directement depuis l'application mais en tout cas vous pouvez déjà faire pas mal de choses avec cette application là et moi je la trouve vraiment pas mal du tout autre chose, c'est comme sur la XB12, il n'y a pas le picto qui indique le niveau de batterie et le fait qu'on soit connecté à l'enceinte, en tout cas sur un iPhone. Et concernant la connectivité, donc cette enceinte est équipée du Bluetooth par contre en 4.2, donc ça c'est un peu dommage puisqu'aujourd'hui on est déjà avec du Bluetooth 5 dans la plupart des équipements qui sortent. Elle est également équipée d'une puce NFC, ce qui va vous permettre d'affaire un appairage extrêmement rapide entre votre smartphone et puis l'enceinte. Vous pouvez également brancher une source externe via la prise jack 3,5 mm qui se trouve derrière le cache à l'arrière de l'enceinte. Alors c'est toujours bien d'avoir ce type de connexion disponible dans le cas où vous voulez brancher autre chose qu'un équipement en Bluetooth. Par contre ça va limiter la mobilité de l'enceinte, étant donné que vous aurez un fil qui serait relié entre vos deux équipements. Pour ce qui est de la partie son de cette enceinte, alors pour moi je suis vraiment très surpris la qualité est vraiment très très très bonne vu la taille de cette enceinte, moi je m'attendais vraiment pas à avoir une qualité de basse aussi intéressante. Vraiment on a des basses qui sont bien rondes, bien profondes c'est vraiment très agréable. Il n'y a vraiment pas besoin de monter très haut en volume pour vraiment avoir quelque chose de très propre et puis concernant les médiums et les aigus vraiment ils sont de très bonne qualité il y a une très bonne présence et une très bonne clarté avec les aigus concernant la partie autonomie donc là c'est quelque chose que je n'ai pas pu vraiment tester jusqu'au bout du peu que j'ai pu tester et eh bien j'ai pu constater une autonomie aux alentours de 8 heures avec le mode extra basse et les lumières allumées tout en ayant un usage plutôt on va dire relativement modéré au niveau du volume voilà et donc pour conclure et terminer cette vidéo par rapport à cette enceinte Sony SRS xb 22 donc les points positifs pour moi sont la qualité audio, l'ergonomie globale de l'enceinte, l'autonomie, même si je n'ai pas pu la tester jusqu'au bout, en tout cas, du peu que j'ai pu voir, l'autonomie reste quand même très correcte pour la taille de l'enceinte. Et pour ce qui est des points négatifs, pour moi, le Bluetooth 4.2, alors qu'on est déjà avec du Bluetooth 5.0 à peu près partout, certains aspects de la finition comme les bandes blanches qui sont crantelées et la grille qui a une qualité d'assemblage vraiment perfectible. Et le plus gros point négatif, donc l'étanchéité, étant donné que cette enceinte n'a pas résisté au petit test que j'ai réalisé sachant que la norme ip67 indique que normalement l'équipement devrait pouvoir résister dans un volume d'eau à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes et là vraiment c'est pas du tout le cas j'ai dû la laisser que quelques minutes dans très peu d'eau et donc là vraiment c'est un très gros point négatif donc je sais pas si c'est lié vraiment à celle que j'ai reçue, qui avait peut-être un défaut de fabrication mais en tout cas elle va repartir chez sony en sav euh, tout de suite après voilà et comme d'hab pour terminer, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour faire vivre la chaîne. Vous pouvez également activer la petite clochette des notifications si vous voulez être alerté dès qu'il y a des nouvelles vidéos. Vous pouvez également me suivre sur mon compte Instagram. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao à tous